tout le monde, c'est William, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, euh, pour ceux qui sont sur mon Instagram, vous savez que j'ai effacé la vidéo du Atomic Sour Grapefruit de Spinach, Atomic Sour Pamplemousse de Spinach, donc euh, oui j'ai effacé par erreur une vidéo de 21 minutes sans pouvoir la récupérer, mais les prochaines vidéos si je les efface, je vais pouvoir les récupérer avec Google Photos, j'ai activé la Patente! Je l'aime! Je l'aime le Atomic Sour Grapefruit! Euh, écoutez, c'est mon deuxième préféré avec le GMO Cookie de Spinach. Euh, spinach, c'est commercial. Spinach, c'est commercial. Ça vient de Chronos Group. Chronos Group, là, c'est une compagnie qui investit dans des compagnies de cannabis. Un gros, gros, gros portefeuille. Chronos Group c'est 4 dollars et 77 sous mais n'oubliez pas n'oubliez pas que c'est pas vraiment 4 dollars 77 exactement hein, parce que Chronos Group il y a pas seulement une action à 4 dollars si vous achetez une action à 4 dollars 77 vous n'allez pas être le, le, le propriétaire là à 100 de la compagnie vous comprenez vous allez être un petit, petit, petit propriétaire. Là, c'est 4 dollars et 83. Pourquoi? Pourquoi vous êtes un petit, petit propriétaire si vous achetez juste une action de Kronos Group? Ben, c'est parce que Chronos Group a beaucoup plus qu'une action. Ils en ont 371 810 000. Donc, euh, 371 millions d'actions à 4 dollars et 83 sous qui donne environ un total de 1 milliard 550 millions. Donc 1 milliard 550 millions si vous avez ça ben la compagnie Spinach vous appartient avec une couple d'autres marques de Cannabis. 26.1 de THC. Écoutez, ça base un indica Terpène dominante, limonène, c'est vrai. Euh, écoute, ça goûte comme le Stone Fruit Sunset de San Rafael. Ouais, mais moi, oui, mais je ne l'ai pas essayé, le Stone Fruit Sunset de San Raphael. Pas trop, pas trop, pas trop. Euh, Diesel fruité. J'aime ce fruité, c'est pamplemousse. Sur le site de la SQDC, Pas capable d'écrire pamplemousse. On aimerait qu'il écrivent pamplemousse. Ou à la limite, agrumes. Les agrumes, hein citron, lime, pamplemousse, orange. Mais ici euh, c'est écrit citronné, mais c'est vraiment là, grapefruit, c'est vraiment pamplemousse. Euh, très bon. Très bon euh, comme le Stone Fruit Sunset Diesel pamplemousse, ils nous écrivent ici limonène qui correspond à citronné qui correspond à agrumes. Myrcène, myrcène c'est un peu terreux. Euh, ça va très bien ici là. Je, je, je goûte vraiment euh, diesel. Ça, Et puis linalol, euh, linalol, c'est lavande, lavande, lilas, euh, floral. C'est pourtant écrit floral dans les arômes naturels. Mais moi ici là, deux choses. Diesel, pamplemousse. Euh, je goûte pas de floral. Euh, je goûte pas de terreux. C'est indiqué terreux parce que terreux c'est myrcène. Euh, c'est vraiment diesel, pamplemousse, mousse Donc, cassez-vous euh, pas la tête. J'ai été voir sur le site de Spinach. Spinach nous mélange un petit peu aussi avec les terpènes. Euh, il y a un beau petit rond avec toutes les couleurs. là, <coughs> Un peu la, la, la, la pointe de la tarte de chaque terpène. Donc, le Atomic Sour Grapefruit sur le site de Spinach. Le site Internet, on nous dit là, que la terpène dominante, rapport à leur graphique, ce serait pinène. Ah oh, non, non, non, non, non, non, non! Je pense qu'ils ont écrit ça en lettres alphabétiques. Ils ont écrit A, pinène, B, pinène. Non, c'est vraiment le limonène qui est en, en grande partie. Et ensuite, ils nous disent, là, myrcène, l'Inanol, pareil comme le site de la SQDC. Mais ce qui nous est... Qu'est-ce qui est mélangeant sur le site de Spinach? Ce qui est mélangeant sur le site de Spinach, c'est qu'à gauche, ils nous écrivent en anglais euh, le Sour Citrus Balm, hein, le... Atomic, Sour, Grapefruit. Il nous dit, c'est quoi le croisement? Écoutez, écoutez, écoutez. C'est un croisement de Rocket Fuel from du Chemdog. Ça, il a comprendre. Un croisement, a cross of Rocket Fuel from Chemdog. And power up par le San Francisco Valley OG Cush. Donc, jusque-là, il n'y a rien de mélangeant, mais là, la petite Touche qui me mélange, c'est écrit que il y a des rares terpènes comme Valensen, Canfen, Geyol, Fenchol. C'est quoi, quoi ces que C'est quoi ces terpènes-là? Pourquoi que les terpènes qui ont indiqué sur le site de Spinach, Valensen, Canfen, Gayol, Fenchol, pourquoi ils ne sont pas dans la description régulière? Ah, oh, je comprends pas. C'est un peu mélangeant. Je vais vous le montrer, je vous montre ça tout de suite. Regardez ici, ça c'est un beau tableau, là, euh, bien normal. Une grosse partie ici euh, du bleu turquoise correspond au limonène. Euh, tout va bien pour ça, là. J'ai aucun problème avec ça, c'est parfait. Euh, limonène, ici c'est linalol avec euh, myrcène. Ça correspond même au site de la SQDC. Mais si on tasse ici par la gauche, c'est vraiment écrit, là. Atomic Sour Grapefruit Terpen Analyze. Okay. Mais si on regarde ici à, un peu vers la gauche, c'est ça que je comprends pas, qui est un peu mélangeant. Sour citrus bomb. Là, c'est écrit ici A Cross of Rocket Fuel from Chemdog. Avec du power du San Francisco Valley Ojico. Jusque-là, c'est pas si pire. Et puis là, quand on regarde ici, là. rare terpènes comme like comme, valencene, canfen, gayol, fenchol. Mais ces terpènes-là sont, sont, sont, sont pas indiqués ici. C'est ça, je comprends pas. C'est ça, je comprends pas. Atomic Sour Grapefruit. Sour Citrus Bomb. Sour Citrus Bomb, c'est quoi? C'est en anglais, ça ici? Je comprends pas rien, man. Qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Donc, euh, plus mélangeant qu'autre chose, là, ce que je viens de vous montrer sur le site de Spinach. Euh, donc le Sour Citrus Bomb. Est-ce que ça serait pas le Atomic Sour Grapefruit? Donc c'est peut-être une autre variété. La misère. La misère. Euh, la misère à comprendre. Donc, euh, je pense, je ne sais pas comment ça fait que je fais cette vidéo-là, on va, on s'en fout, on s'en fout. Donc, on a parlé de Kronos, on a parlé de Kronos, euh, très dispensieux, une compagnie qui a quand même beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'argent dans son compte de banque, avec très peu de dettes, donc euh, quand même assez intéressant. Euh, ils ont des revenus de 56 millions par année, donc à chaque année, là, ils vendent pour 56 millions 640 000 dollars de, de cannabis. Et puis, est-ce que les ventes euh, sont en croissance avec euh, Spinach Eh bien, c'est pas mal stable. C'est pas mal stable. Euh, non, non, non, non, non excusez-moi, ça monte année après année. Mais pour, euh, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, Cronos Group, euh, une compagnie qui va peut-être sûrement rester dans le dans le monde du cannabis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait qu'il y a des compagnies qui euh, quittent, comme Emerald L Thérapeutique. Euh, et j'imagine que dans le futur, là, il va y avoir d'autres compagnies qui vont nous quitter. Donc, Chronos Group avec Spinach. <rire> On sait que Chronos Group ont aussi euh, d'autres marques un peu moins connues, mais Spinach est la plus connue. Est-ce qu'on a parlé des gammes de prix de Spinach? Euh... 25,80$. Très, très, très euh, apprécié de ça. Plusieurs compagnies euh, ont des prix vraiment mélangés. Mais avec Spinach, là, tous les produits sont 25,80$. Ils ont 8 produits 3,5 grammes. J'aime les dernières variétés qu'ils ont sorties. On parle ici là, du GMO Cookie. On parle ici là, du Atomic Sour Grapefruit. Cocoa Bomba, c'était bien Wedding Cake. Mais les premiers produits Spinach, je les ai pas aimés. J'ai pas aimé le Dance Hall. J'ai pas aimé le Blue Dream, ni le Sensi Star. Et je me forçais pour aimer le Diesel, mais j'ai pas aimé le Diesel de Spinach. Donc j'ai vraiment fait une vidéo tantôt, là, une énorme vidéo. Euh, et puis là je suis un peu mélangé. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. La vidéo est assez courte. Euh, diesel, Diesel, pamplemousse, très bon. <coughs> Indica. Euh, je vous le recommande, pour un produit Spinit, je vous le recommande. Encore un peu commercial, j'ai l'impression que toutes les cocottes se ressemblent au visuel. Euh, comme moi je fais pousser du cannabis et puis euh, mon pink couche est vraiment différent de mon couche-couche, de mon euh, cloud walker. Mais euh, on dirait que quand on rouvre un contenant, les cocottes sont pas mal similaires, pas mal toutes compactes. <rire> pas de feuilles, pas de sugar leaf, euh, pas de fond de sac, des petites cocottes, des petites cocottes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes de ça. Mais euh, ça buzz. Et puis, euh, le tour de THC avec les terpènes, l'effet d'entourage, c'est très bien. Donc, euh, c'est le dernier produit Spinach. Je les ai tous essayés. Donc, on va euh, passer à autre chose. Donne un pouce, donne un commentaire. Et puis, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo SQDC. Ciao!